Là, il risque d'avoir ben plus vais... de vibrations. Ben là, je vais y aller normal. Donc là, zéro précaution, je vais marcher normalement. Je ne fais, je fais pas d'effort. Il va y avoir plus de vibrations parce que tu as un bras de levier, donc tes vibrations sont extrapolées. Tu... Ah,